Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo pour vous présenter les différents niveaux de langage avec le robot Code. Alors première des choses, on appuie sur le plus ici pour faire un projet. Vous voyez présentement le, le niveau 1, c'est-à-dire le niveau avec des pictos. Vous voyez que très peu de mots. Alors les pictos sont classés selon leurs couleurs. Donc si je veux voir les commandes, je vais avoir les jaunes. Et dans le fond, je peux voir les différents niveaux. Ici, ils sont tous affichés. Alors, je pourrais les emboîter en les glissant tout simplement, en décidant quelle couleur va s'allumer la lumière. Je peux très bien relier mon robot pour faire un jumelage, mais ici, l'idée est seulement de vous montrer avec le simulateur. Donc, je peux l'ouvrir et je vais tout simplement appuyer sur la flèche pour faire jouer. Et je vais voir mon robot se déplacer et la lumière jaune s'allumer. Alors, la lumière, c'est les DEL qui deviennent... Vraiment lumineux en jaune. Si je voulais changer ma couleur, je pourrais le faire ici. Et je pourrais regarder, je vais replacer mon robot un peu plus bas. Alors c'est ce que vous allez voir. Deuxième niveau, ça va être un niveau par bloc. Alors encore là, lorsqu'on veut voir les blocs bleus, on va cliquer ici, les blocs jaunes, les blocs verts, etc. Le troisième niveau, ça va être un niveau d'écriture donc de Python. Alors, vous avez les différents blocs. Encore là, en cliquant sur la couleur, vous allez avoir les blocs disponibles. Donc, ce n'est pas complètement du script, lettre par lettre. On se trouve bien avec des blocs qui sont pré-programmés et on peut donc le faire jouer tout simplement avec ceci. Alors, on a déjà les blocs et on les voit s'illuminer un après l'autre. Alors, je vous souhaite une bonne exploration avec le robot.